Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette première semaine du MOOC « Comprendre l'eSport ». Cette première semaine est organisée en quatre thèmes répondant de manière globale à l'objet de la semaine « Qu'est-ce que l'eSport ?». Au terme de la semaine, vous serez capable de définir précisément ce qu'est l'eSport, quelle est son histoire et quels sont ses enjeux. De sa naissance à son développement actuel, nous allons voir comment la pratique du jeu vidéo compétitif est devenue une véritable industrie et comprendra ainsi le fonctionnement de son écosystème avec l'aide de Nicolas Bezombe, chercheur en sociologie de l'e-sport et enseignant à l'Université de Paris 8. Nous allons ensuite, en deuxième thème, vous proposer d'explorer vos représentations personnelles et confronter vos éventuels stéréotypes à travers une foire aux questions qui permettra d'asseoir toujours plus votre connaissance du secteur. Pour le troisième thème de la semaine, Janus Pitkanen et Ilina Jaskalinen, de l'université de Kayani en Finlande, vous proposeront de partir à la découverte du jeu de votre choix parmi trois sélectionnés qu'ils ne manqueront pas de vous présenter et expliquer au préalable. Suivi d'un échange via un forum dédié, vous pourrez alors partager tous ensemble vos expériences de jeu et vos questionnements. Arrivé à ce quatrième et dernier thème de la semaine, vous serez armé d'une connaissance globale du paysage e-sportif actuel. Il sera l'heure d'y plonger plus profondément et surtout de le questionner. Maintenant que l'e-sport est une industrie en pleine expansion, les acteurs doivent mettre en place un certain nombre d'outils pour évoluer vers un secteur plus sain, plus éthique, plus pérenne et plus rentable à tous les niveaux. Comme une ouverture aux quatre prochaines semaines du MOOC, nous pourrons ici échanger par le biais d'un live sur la chaîne Twitch du projet Esport Centers and Social Inclusion. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine de découverte.